Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cet horoscope spécial pour 2020. 2020, une année exceptionnelle, et je vais vous expliquer pourquoi. <musique> 2020 sera une année exceptionnelle, pourquoi? parce qu'il y a une réunion de planètes exceptionnelles dans un signe, et que l'histoire va se dérouler sous nos yeux. Je vais vous parler de Jupiter, la planète de chance qui est aussi la planète de la malchance, hein, grâce et disgrâce avec Jupiter. Ensuite, je vais vous parler euh, de Saturne, la planète qui euh, gère nos réussites, hein, mais aussi nos échecs. On continuera avec Uranus, hein, la planète des progressions, mais aussi des, des régressions. Neptune, la planète des illusions, des désillusions. Et puis on terminera avec Pluton planète du pouvoir, de la puissance, mais aussi de l'impuissance. Toutes ces planètes ensemble vont donner le ton de votre année. Maintenant, pour plus de détails sur le plan personnel, vous pouvez aller regarder votre vidéo à vous, celle qui a été tournée pour votre signe, où je vous donnerai encore plus d'explications. allons commencer notre périple dans le système solaire euh, par Jupiter, qui est la plus grosse planète du système. Hein. Elle est vraiment, c'est une géante, et c'est pourquoi elle s'annonce longtemps à l'avance. Hein. Là, elle est entrée euh, en Capricorne, euh, mais probablement que le premier décan des, des signes qui sont concernés la ressent depuis déjà un certain temps. Jupiter, c'est une planète... Euh, la symbolique de Jupiter est celle de l'amplificateur, de la loupe, de tout ce qui est plus plus plus. Hein. Donc elle a un côté extrêmement euh, valorisant pour vos qualités, on va dire, et euh, parfois dévalorisant puisqu'elle fait un, un focus évidemment sur vos défauts ou sur les difficultés que vous avez et qui avec elles prennent de l'ampleur, d'ailleurs tout prend de l'ampleur avec cette planète et bon, parfois c'est réjouissant parce que c'est votre notoriété, votre image qui va prendre de l'ampleur, et parfois ce n'est pas réjouissant du tout parce que ce sont les problèmes d'argent ou les problèmes avec l'administration qui vont être au, au premier plan et auxquels vous allez accorder une importance capitale, ce qui se comprend parce que les problèmes administratifs c'est toujours très casse pied Cette année, notre Jupiter a quitté son signe là où elle a donné vraiment toute sa dimension euh, euh, la, la plus... Euh, comment dire... à la fois la plus positive et la plus négative, hein, puisqu'elle a euh, créé beaucoup de désordre on va dire. Là au contraire, elle est entrée en Capricorne, un signe d'ordre, de rigueur, de méthode, euh, c'est aussi le signe qui représente l'histoire, notre histoire à nous. Hein? Donc voilà, l'accent est mis sur tout ce qui est sérieux, qui va nous cadrer, nous empêcher de faire des bêtises, de faire des folies. Euh, je veux dire, qu'est-ce qu'on va être raisonnable avec Jupiter en Capricorne? C'est vraiment... Euh, euh, d'autant plus que d'autres planètes se trouvent en Capricorne, dont Saturne, dont nous parlerons tout à l'heure. Ce Jupiter euh, en Capricorne va être quasiment toute l'année conjoint à Pluton. Donc voilà qu'elle va servir de, comment dire, de projecteur à Pluton, hein? puissance-impuissance. Hein? Mais c'est aussi destruction-reconstruction on a toute la dialectique hein, Eros thanatos avec euh, Pluton. Donc Jupiter, euh, à un certain moment, euh, bon, elle n'aura pas ni son côté chanceux ni son côté euh, malchanceux, elle servira simplement de, de, de grosse lumière euh, sur Pluton et sur les, les pouvoirs euh, qui sont les vôtres ou les pouvoirs euh, euh, de certains pays, de notre gouvernement, euh, et qui seront contestés ou pas, hein, ça n'a pas... Euh, oh, C'est très difficile de, de, de savoir, mais en tout cas qui seront mis au premier plan, pour une raison ou pour une autre. Hein. Cette euh, conjonction Jupiter-Pluton au, au, au plan positif, elle peut être très enrichissante. Hein. On peut faire fortune, mais presque, hein, avec Jupiter-Pluton parce que Pluton c'est aussi les ressources, hein, euh, c'est-à-dire euh, l'argent que vous allez produire, hein, que vous allez, euh, par vos capacités, euh, l'argent que vous allez gagner ou faire gagner à votre entreprise. Donc il y a ce côté extrêmement positif euh, dans l'enrichissement euh, et euh, dans le, le fait de d'exercer un pouvoir, d'avoir une puissance que ce soit grâce à l'argent ou grâce à la position que vous occupez dans, dans votre entreprise. Hein. Euh, les, les deux sont possibles et sont peut-être même euh, parfois peuvent coexister. Hein, euh. Donc euh, ça, c'est le côté positif de la conjonction Jupiter-Pluton, dont je vous rappelle qu'elle va être active quasiment toute l'année. Ensuite, Bon, il y a un aspect forcément négatif. Euh, je veux dire, rien n'est entièrement positif en ce bas monde, ni entièrement négatif d'ailleurs. Hein. Là, le côté négatif de la conjonction Jupiter-Pluton, c'est que parfois on peut se trouver face à des murs, dans des impasses, et se dire mais comment je vais faire pour dépasser cet obstacle? Je ne me sens pas les moyens, je me sens impuissant face à, ce, face à ce problème, ou alors le gouvernement peut se sentir impuissant face à une situation donnée. Hein, euh, je veux dire tout le monde est concerné, hein, euh, et pas seulement en France, je pense que c'est universel. Hein. Donc euh, bon, il y a ce côté-là euh, dont, euh, dont il faut prendre compte, hein, parce que c'est du domaine euh, du possible. Alors le signe veut-être celui qui va être le plus éclairé par Jupiter, c'est bien entendu le Capricorne, hein, puisque vous, vous recevez la planète, avec son côté bien entendu, euh, caisse de résonance, amplificateur des bonnes choses comme des moins bonnes. Dans le registre des bonnes choses, il y a la possibilité avec Jupiter de se marier, il y a un côté toujours très, euh, comment dire, légal hein, avec Jupiter, donc vous pouvez vous marier, vous pouvez euh, vous associer avec quelqu'un, vous pouvez vous inscrire dans un club, une association, vous voyez? Des choses un petit peu officielles, une, une ONG... Euh, bref, ça c'est le côté euh, très positif hein, euh, de Jupiter qui va vous donner envie euh, finalement d'aider les autres. Hein? Et puis il y a un aspect parfois un petit peu administratif, avec euh, vous recevez des papiers, des commandements de payer, vous voyez? Ce genre de choses que très vite vous réglez, euh, parce que euh, le Capricorne ne reste jamais euh, avec des dettes, il a un, vraiment un sens moral extrêmement développé, et Jupiter justement va encore plus développer votre sens moral et votre sens des valeurs. Pour les autres signes, je vous conseille d'aller voir vos vidéos personnelles où je vous donne toutes les explications en ce qui concerne Jupiter. Je vais maintenant vous parler d'une planète qui fait peur, euh, Saturne. Elle fait peur parce que c'est vrai que dans les horoscopes, à chaque fois que j'annonce qu'il y a des ennuis, c'est la faute de Saturne. Et c'est vrai que c'est une planète qui nous crée des ennuis parce qu'elle nous oblige à nous affronter à la réalité. On ne peut pas rêver, on ne peut pas se détourner des problèmes, on ne peut pas les oublier. On, il faut y faire face avec Saturne et y faire face avec courage. Alors elle est aussi en Capricorne, c'est là où la conjoncture commence à être un petit peu compliquée, puisque donc on a vu qu'il y avait Jupiter, mais il y a aussi Saturne, et elle est chez elle! Hein? Elle est dans son signe, donc elle va dominer Jupiter, et elle domine déjà Pluton depuis un certain temps. Hein? Donc la rigueur de Saturne va s'exprimer davantage et aussi tout son côté, comment dire, euh, les saturniens adorent l'histoire, c'est un symbole de l'histoire, de tout ce qu'on a accumulé euh, comme histoire sur nous-mêmes, comme histoire euh, euh, sur l'humanité entière, hein. il y a tout un, un côté euh, euh, savoir euh, accumulé et euh, euh, je veux dire, euh, utilisation hein, du passé pour mieux vivre le présent, parce que l'histoire, c'est le passé, hein. bon, elle est peut-être en train de se faire aussi, mais euh, je veux dire, on a des livres d'histoire hein, qui nous racontent le passé, et ce passé va être mis en exergue, hein, en vedette, par le fait que jupiter va passer sur saturne et va éclairer tout ce côté euh, extrêmement euh, lié à, à l'histoire, que ce soit notre histoire personnelle, histoire, ou l'histoire du pays, ou même l'histoire du monde. Hein. Alors le, le côté euh, positif de saturne en capricorne, c'est que elle est ambitieuse et qu'elle a les moyens de ses ambitions. Donc si vous êtes bien relié, hein, euh, c'est sûr que euh, vous allez réaliser euh, pas mal de vos ambitions, vous pouvez atteindre, pas mal d'objectifs. Hein, euh. Après un long travail, hein, il y a toujours la notion de temps avec Saturne qui fait qu'on a donné des bonnes bases à ce qu'on a mis en place, et donc c'est du solide, c'est construit, et ça va durer dans le temps. Hein, tout ce qui se fait avec le temps, c'est-à-dire avec Saturne, est amené à durer. Hein ce ne sont pas les emballements de Jupiter ou de Mars où les choses ne durent pas forcément, ce sont vraiment les, euh, la, la solide construction avec des fondations euh, bien construites qui permettent à l'immeuble, hein c'est une image, de tenir debout. Hein Alors donc, des réussites peuvent être au programme, ainsi que le contraire hein, évidemment, c'est-à-dire un sentiment d'échec. Pour ceux qui sont, euh, disons pour qui saturne au départ n'était pas très bien euh, aspecté, eh bien il peut y avoir effectivement un sentiment d'échec. Ça ne veut pas dire que vous allez être en échec, mais peut-être que vous avez visé trop haut, Hein, parce qu'avec Saturne, on veut toujours ce qu'il y a de mieux et atteindre les plus hautes marches. Donc il est possible que l'on mette les choses à un niveau qui n'est pas atteignable, et donc forcément on peut se sentir en échec, hein? mais ça n'est pas vraiment un échec puisque vous aviez euh, mis euh, la barre beaucoup trop haute, donc bon, cette notion d'échec, elle est toute relative, hein? tout comme la notion de succès d'ailleurs, hein? c'est toujours très relatif. En conséquence, on va euh, assister, si vous voulez, à un festival saturnien cette année, c'est-à-dire qu'il va falloir rester dans des rails, il va y avoir une certaine rigidité, hein? on pourra pas dépasser les bornes, comme on les a dépassés l'année dernière quand Jupiter était euh, euh, au carré de Neptune, hein, ça a été... Euh, bon, vous vous souvenez! Là, euh, bon, Saturne va mettre des limites partout, hein, on pourra pas faire autrement que de rester dans une certaine rigueur, euh, et alors il y a une revalorisation de certaines valeurs morales qui va être assez étonnante. Bon, alors je vais mettre un petit peu des guillemets à tout ça, un petit peu modulé, étant donné que nous avons Uranus en Taureau qui, euh, qui dit, elle, qu'il faut progresser, qu'il ne faut pas rester sur des vieilles valeurs. Hein. Mais bon, euh, je pense que Saturne va l'emporter, euh, parce que Uranus en Taureau, elle n'est pas chez elle, tout simplement, alors que Saturne en Capricorne, elle est chez elle. Il faut savoir que dans le courant de l'année, à partir du mois de mars d'ailleurs, jusqu'au mois d'août, Saturne va faire une incursion en Verseau et là elle sera aussi chez elle. Hein. Elle est le deuxième maître du Verseau et donc elle sera particulièrement forte, et euh, disons qu'elle va être sous la domination d'Uranus, et que là alors la progression, Hein, progression ou régression, on ne sait pas. Euh, je veux dire, cette, ces deux dimensions vont être au premier plan, hein, euh, et que certains signes vont en profiter, et, et bien en profiter parce qu'ils euh, n'auront peut-être pas d'autres planètes euh, lourdes, hein, comme ça, euh, pour les soutenir. Donc ça va être important, euh, cette incursion de Saturne en Verseau, qui reviendra au mois de décembre définitivement en Verseau, accompagné de Jupiter. Et là aussi on va assister à quelque chose d'un peu exceptionnel, mais bon, c'est à la toute fin de l'année, je pense pas que ça, que ça aura vraiment un, un impact avant, mais on ne sait jamais. Deux signes vont être impactés positivement par Saturne, D'abord le Taureau du 3e décan, hein, qui va de toute façon avoir toutes les planètes en bon aspect avec lui, donc c'est une année vraiment top hein, pour le 3e décan du Taureau. Euh, Saturne va vous rassurer, vous soutenir, euh, vous aurez près de vous quelqu'un de solide sur qui vous pourrez compter, euh, quelqu'un ou même plusieurs personnes ou un groupe de gens, enfin bref vous serez bien, vraiment bien entouré. Et puis euh, lorsque Saturne va passer par le Verseau, eh bien le, la Balance hein, en profitera et la Balance va pouvoir enfin trouver son équilibre, trouver euh, euh, comment dire son chemin, un chemin un petit peu différent peut-être euh, celui qu'elle avait, qu avait pris euh, auparavant, mais c'est le bon chemin, vous verrez. Euh, tout sera plus facile d'ailleurs hein, sous cette conjoncture. Et quand c'est facile, ça veut dire que ben, on a choisi la bonne route. Donc euh, bon, euh, vous le verrez encore plus euh, en 2021. Nous allons nous intéresser à présent à Uranus, qui est vraiment une planète euh, zarbi, bizarre, euh, qui fait des progressions parfois euh, étonnantes, et puis des régressions euh, tout aussi étonnantes. Hein? Disons qu'elle nous surprend, Uranus, elle nous surprend dans notre tranquillité, dans notre euh, petite vie bien réglée, et elle vient mettre un petit peu le désordre, elle vient créer de l'instabilité, mais c'est une bonne instabilité parce qu'elle nous oblige à, à nous remuer, à nous secouer un peu, à, à être créatif, à, à ne pas nous endormir dans une vie trop plan-plan. Hein? Uranus déteste tout ce qui est plan-plan, elle est anticonformiste, elle est anti-système. Elle est anti tout, c'est la planète de la révolte. Donc, il y a certains d'entre vous, hein, c'est sûr, hein, ils sont en pleine révolte personnelle. Et puis, il y en a qui sont aussi en pleine progression euh, euh, parce que avec Uranus, on peut connaître vraiment euh, hein, des, des, c'est la fusée qui décolle, hein, euh, euh, ça va très vite. Mais il y a toujours un moment où euh, bon comme c'est une planète instable, hein? il y a toujours un moment où ça va pencher euh, vers l'arrière, où vous aurez l'impression de stagner, et quand on stagne, ben on régresse un petit peu quand même. Hein? Donc cette année, euh, comme l'année dernière d'ailleurs, Uranus va être en Taureau, toujours dans le premier er décan, mais elle va entamer son parcours dans le deuxième e décan, je vais être vraiment sur le tout début, hein. et alors qu'est-ce que euh, ça peut bien signifier euh, Uranus en Taureau, parce que c'est très contradictoire, hein. ça n'est pas euh, un signe, et une planète qui vont ensemble, pas du tout. Euh, le Taureau est hyper conservateur, c'est vraiment euh, le signe de... Euh, comment dire, bon, c'est aussi le signe de la nature, hein? contrairement à Uranus qui est une planète de culture. Euh, c'est un signe qui aime la, la, que les choses durent, euh, n'aime pas le changement. Hein? Pour euh, vous résumer tout ça, le taureau n'aime pas le changement. C'est pas du tout une critique, hein? il faut de tout pour faire un monde. Euh, et on a besoin du taureau justement pour euh, euh, la pérennité euh, de certaines choses. Mais donc Uranus est en Taureau et ma foi, euh, les choses ne durent pas. Hein, euh, elles, elles balayent, elle balaye même des, des, des valeurs euh, parfois séculaires et dont on a besoin d'une certaine manière pour euh, continuer d'exister. Alors elle a un côté positif, c'est qu'elle euh, elle a révélé, hein, ça fait 2-3 ans déjà qu'elle euh, qu est euh, en Taureau, et depuis 2-3 ans, on parle de plus en plus de l'écologie, euh, euh, de la nourriture saine, des, euh, des véganes et tout ça. Bon, Ce, ce genre de choses, c'est vraiment euh, très... Euh, euh, comment dire... Euh, dans la nature hein, du Taureau et d'Uranus qui passe là. Hein. Le Taureau, c'est aussi l'éducation, c'est euh, euh, tout ce qui permet de, de grandir et de mûrir. Et euh, bon avec Uranus, on change de modèle. Hein. Il y a de toute évidence cette année des changements de modèle un petit peu euh, dans tous les coins, hein, un petit peu dans tous les domaines. Euh, d'autant plus que donc euh, Uranus est symboliquement en bon aspect avec le Capricorne, donc toutes les planètes en Capricorne vont peut-être aider à ces changements de modèle. Hein. Il n'y aura pas de résistance pour l'instant, hein. euh, je pense qu'en 2021 il y en aura plus, mais là pour l'instant il n'y a pas de résistance. Hein. Donc euh, cet Uranus du Taureau, euh, je pense que bah, ça va, c'est un, un bon coup de balai hein, sur des schémas euh, existants qui n'ont duré que depuis trop longtemps, des schémas conservateurs, et euh, qui vont... Euh, qui vont sauter, qui ont, il y en a déjà quelques-uns qui ont sauté. Hein, euh, mais parfois, ces schémas conservateurs ont du bon et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Il faut examiner tout ça de près, que ce soit pour vous, hein, ou d'une manière générale. Euh, ne jetez pas euh, les choses sans avoir bien réfléchi aux conséquences de ce que ça peut avoir, hein, parce que parfois c'est du solide et que c'est du solide sur lequel on se repose, sur lequel on s'est construit, et euh, si on veut pas euh, dire se dé détruire nos bases, hein, euh, il faut quand même euh, faire en sorte de réfléchir avant de jeter, parce que c'est aussi la fonction d'Uranus que de jeter. Alors elle jette ce qui est mauvais, c'est sûr, mais il faut pas faut faire attention à ne pas jeter ce qui est bon en même temps, hein, c'est important. Quel est le signe qui va le plus profiter d'Uranus cette année, hein? donc euh, il y a quand même plusieurs, hein? vous êtes plusieurs, mais j'en ai choisi un en particulier parce que vraiment, ça, cet aspect d'Uranus est d'une aide considérable, ce sont nos amis de la Vierge. Hein? La Vierge, elle est souvent je dis pas coincée, mais elle a des scrupules, elle est trop honnête, elle est trop dans la volonté de bien faire, elle se met des contraintes, elle s'enferme dans des rituels, dans des... Vous voyez, dans, dans des choses qui font qu'elle n'a pas d'espace pour elle. Hein? L'espace se rétrécit souvent avec la Vierge. Et Uranus, envoie un bon aspect qui casse, euh, qui casse les codes, qui tout d'un coup euh, euh, vous allez vous dire euh, mais bon, pourquoi est-ce que je m'interdis de faire ça? Pourquoi est-ce que je fais ces, les choses de cette manière alors que ça, je pourrais les faire d'une autre et que ce serait plus facile? Vous allez réfléchir à tous les tous les ennuis que vous vous créez, toutes les contraintes que vous vous mettez, et qui sont inutiles, qui sont obsolètes, elles ont peut-être été utiles à un moment, hein, euh, il y a très longtemps, mais aujourd'hui vous pouvez vous en débarrasser, faites-le! C'est au tour de Neptune d'être sur la sellette, euh, c'est une planète quand même très spéciale, hein? on a beaucoup de mal à définir et exactement sa symbolique. On sait qu'elle représente au positif, hein? le rêve, la créativité, l'intuition, la réceptivité, la compassion, hein? la, la, la volonté toujours d'aider les autres et même de les sauver! Hein? Il y a, c'est la planète des poissons, donc on, on peut arriver à penser que on peut sauver les autres hein, avec un Neptune très fort, mais on peut aussi être relié, relié à quelque chose de plus grand que soi, de plus... Hein, une religion, une philosophie, quelque chose qui vous relie au ciel, à la pensée euh, universelle. Euh, c'est une planète qui crée vraiment des liens. Euh, ça c'est son côté positif. Bah ben alors son côté négatif, alors je pense que vous êtes nombreux à l'avoir expérimenté, c'est qu'on se fait des illusions et qu'il y a forcément des désillusions. On accorde des qualités, du crédit, euh, à quelqu'un, on se dit que c'est la meilleure personne du monde, on la met sur un piédestal, et puis on s'aperçoit au fil du temps qu'on s'est fait complètement abuser. Parce que Neptune est très séductrice aussi. Elle a un côté, euh, comment dire, euh, euh, comme elle comprend euh, qu'elle est en, en, en, en fusion avec euh, avec les autres. Hein, euh, forcément, elle devine quels sont les désirs, quels sont les besoins, etc. Et elle vous donne ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Mais c'est pour mieux vous le retirer après. Hein. Ça, c'est terrible. C'est vraiment un des travers de Neptune le plus désagréable. Et puis bon, d'une manière plus légère, hein, on peut croire que certaines choses vont arriver, et puis ben non, elles n'arrivent pas, on s'est trompé. Euh, on peut aussi faire confiance beaucoup trop à certaines personnes, et euh, bon, là aussi on place mal sa confiance et on se fait avoir, on se fait... C'est la planète de l'escroquerie quand même, hein, il ne faut pas... Euh voir les choses telles qu'elles sont. Donc euh, nous avons cette année euh, un Neptune euh, qui est une Neptune qui est chez elle, elle depuis des années, hein, elle est depuis 2011 je crois, elle est en poisson, elle est dans son signe, elle a signé euh, le, le, le, vraiment la, la mise en place des communautarismes, l'envahissement de la religion, dans l'espace euh, public, il euh, y a tout ce côté neptunien hein, qui est euh, quand même euh, euh, encore très présent. Et elle, bon, elle va quitter le deuxième décan des, des poissons et mettre un, un pied dans le troisième, hein, mais pas, elle va pas y rester, c'est surtout en 2021 qu'elle qu sera dans le troisième décan. Là, euh, bon, elle va euh, quand même recevoir des bons aspects euh, cette année, elle sera beaucoup moins euh, euh, désordonnée euh, que l'année dernière quand elle était euh, en dissonance avec Jupiter, hein. je vous l'ai rappelé tout à l'heure euh, quand on a parlé de Jupiter. Donc cette année, bon Neptune, elle va plutôt être sympathique on va dire, euh, pour euh, certains signes parce qu'elle va être un petit peu tenue en laisse par les planètes en Capricorne. Vous voyez le Capricorne, il peut être rigide, il peut être trop sérieux, il peut être casse mais il va avoir au, au moins pour effet positif de tenir Neptune, pas à distance, mais de l'obliger à, à rester dans son, dans son camp, hein, à ne pas être envahissante, hein, comme euh, elle peut, vous voyez, elle a pu, à une certaine époque, je me souviens qu'il y avait une, comme ça une dissonance Jupiter-Neptune, il y avait eu un envahissement microbien, la grippe H1N1, des choses comme ça. Hein, y a, elle a un côté envahissant. Mais <rire> grâce au Capricorne, cette année, eh ben elle sera beaucoup moins envahissante, elle va rester dans son précaré, elle va... Euh, jouer son rôle qui est de déguiser notre intuition, notre réceptivité, euh, de nous intéresser les uns aux autres, d'être un peu plus... Euh, euh, comment dire... Euh, généreux les uns avec les autres. Hein? Euh, et bon, ça se passera donc beaucoup mieux qu'on ne le pense euh, dans certains domaines. Quel est le signe qui, cette année, va avoir le plus de bénéfices de Neptune? Eh bien c'est le Cancer! Parce que pour le Cancer, Neptune occupe un, un secteur de joie, hein? un secteur d'épanouissement, un secteur d'ouverture sur le monde, et certains cancers sont déjà passés par là, hein? vous n'allez pas être tous concernés, mais euh, disons que la fin du deuxième e décan, le début du troisième vous allez ressentir ces effets de Neptune, et, et une Neptune, dont je vous rappelle qu'elle va être canalisée, c'est-à-dire que vous n'allez pas partir dans toutes les directions, vous n'allez pas être trop crédule, trop naïf, euh, enfin je l'espère, hein. euh, vous n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit, euh, vous allez quand même exercer un petit peu votre sens critique. Mais euh, bon, elle correspond quand même à de belles ouvertures sur, des, sur le savoir, avec un grand S, c'est-à-dire que vous pouvez étudier une religion, une philosophie, euh, euh, quelque chose de particulier hein, où, où vous allez vraiment euh, aller au fond des choses. Hein, et ça prend du temps, c'est sûr, et Neptune est très lente. donc euh, bon vous allez très certainement mettre le temps qu'il faut, mais vous allez euh, aller euh, vraiment au, au bout euh, de ce que vous entreprenez. Vous pouvez aussi intégrer une, une grosse boîte, une multinationale, ou alors euh, avoir un job qui vous amène à, à voyager euh, énormément à l'étranger, à, à, à, à faire euh, à vous affronter à de nouvelles cultures euh, à, et à être extrêmement dépaysé finalement, euh, ce qui n'est jamais désagréable. Hein. Bon c'est vrai le cancer il est un petit peu euh, casanier on va dire, mais il y a des cancers très voyageurs et qui euh, adorent hein, explorer euh, des territoires inconnus. Nous allons terminer ce tour d'horizon du Zodiac et de notre système solaire avec Pluton qui est la dernière planète. Bon, elle avait été déclassée, puis de nouveau c'est une planète naine. Mais bon, pour autant elle a quand même une certaine importance, et pour beaucoup d'entre vous. Hein. C'est la planète euh, du tout ou rien. Hein, euh, c'est la planète de la puissance, du pouvoir, de l'impuissance, de la perte de pouvoir, c'est la planète aussi qui euh, gère euh, le côté mort-renaissance, vous savez, de la nature, quand la nature s'enfuit sous terre à l'automne et qu'elle revient triomphante au printemps, voilà, il y a cette notion avec Pluton toujours euh, de, euh, euh, de de, de laisser partir quelque chose pour que quelque chose d'autre arrive, c'est la transmutation aussi du plomb en or, c'est-à-dire en fait la capacité que vous pouvez avoir de faire de vos défauts une qualité, de vous transformer vous-même, de vous servir de ce que vous pensez être des travers pour être quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Hein? Disons que la force que vous acquérez avec euh, Pluton, c'est une force de résilience, une force euh, qui vous a permis de transformer le négatif en positif. Pluton cette année se trouve, euh, la malheureuse, euh, comme les autres planètes, en Capricorne et elle n'est pas chez elle. Hein, elle est chez Saturne, donc elle va être obligée euh, d'atténuer de, de, de, de, son côté excessif, hein, le, le côté tout ou rien, puissance, impuissance, tout ça, ça va être chapeauté euh, par Saturne et, et donc obligatoirement euh, euh, il, il faudra à un moment ou à un autre euh, qu'elle se comporte de manière euh, constructive, et qu'elle aille dans le sens des mutations, euh, hein, de transformer le négatif en positif. Ça peut se faire, mais ça va se faire euh, pas du tout à la vitesse qu'on pense. Ça peut commencer hein, cette année, mais ça ne sera pas... Euh, ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul. Euh, tout ce qui est euh, transmutation comme ça, euh, transformation, ça prend du temps, et Pluton est une planète très lente, donc euh, ça n'est pas cette année que les choses vont se transformer, mais ce sont les, les germes de la transformation qui vont être euh, probablement euh, euh, très clairs, hein? ce sera plus souvent Pluton et les choses sont souterraines, hein? ce ne sont pas euh, visibles. Là probablement, avec Jupiter qui va lui donner un petit coup de fouet, et Saturne de l'autre côté, elle va être obligée de révéler euh, ses sources, <rire> là où elle prend son énergie et, et, et de ramener tout ça à la surface, de manière à ce qu'on ait tous l'énergie de, de nous transformer, de transformer la société, euh, Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se transformer de manière positive avec Pluton. Il suffit de de mettre notre énergie en commun et au, au service de ces mutations. Il faut quand même savoir une chose, hein, et je ne vous en ai pas parlé pour les autres planètes, mais là je suis obligée de vous en parler, il va y avoir une boucle de mars en bélier et mars va être longuement euh, en dissonance avec euh, Pluton et avec euh, Saturne, et ma foi, c'est symbolique de conflit, et souvent avec Mars en bélier, de conflits armés. Donc euh, je ne dis pas que ça va se, se faire, ce sera peut-être menaçant, peut-être qu'on en aura peur, peut-être que. Euh, il y aura un moment où ça menacera d'exploser, mais je ne suis pas sûre, hein. il n'y a, a rien qui indique que euh, ça va être, que qu'il va y avoir un passage à l'acte, mais bon c'est sûr que ce sera très menaçant et que on aura tous un petit peu euh, peur de ça, mais ce sera en fin d'année, hein, ce sera pas du tout euh, dans le courant de l'année, c'est vraiment euh, les dernières semaines euh, de l'année euh, qui seront un petit peu tangentes. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme événement en dehors d'un conflit armé? Un gros tremblement de terre, ça n'est pas exclu, ou l'explosion d'un volcan, euh, vous voyez ce genre de choses qui tout d'un coup euh, peut toucher tout le monde, hein? on, on peut tous être concernés par ce genre de catastrophe naturelle. Le signe qui va le plus tirer euh, euh, du positif de pluton, eh bien c'est le scorpion évidemment puisque c'est c'est le signe qui est géré par pluton. Hein? Donc euh, ceux d'entre vous qui sont du 3e troisième, troisième décan, oui, euh, vont tirer parti hein, de Pluton pour se construire-reconstruire, ou au contraire pour balayer euh, de manière à, à faire place nette, euh, encore une fois pour un renouveau. Euh, non, c'est pas vraiment le renouveau avec Pluton, c'est vraiment on se reconstruit soi-même, intérieurement. Il y a un côté, euh, c'est quand même la planète de la résilience. Hein. Donc le Scorpion, si jamais vous avez eu euh, euh, des débuts de vie difficiles ou une période difficile, cet aspect de Pluton on va vous permettre moralement de reprendre le dessus et, et vous allez même très probablement étonner vos proches, euh, parce que vous serez très différent, vous aurez euh, réussi à transformer le plomb en or. Voilà donc une année qui s'annonce quand même très intéressante et tout à fait exceptionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, soyez sympa, vous la likez ou vous vous abonnez, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram bien entendu et euh, évidemment, vos petits livres 2020, où vous avez vraiment beaucoup de précisions sur les événements. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, vous pouvez nous demander des consultations à Zoé et à moi, à l'adresse... Vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche, et puis vous n'oubliez pas de aussi consulter mes horoscopes sur rtl.fr au 3210 ou sur le site du figaro tv magazine. Je vous souhaite vraiment une année top!